Moi je me fous dans l'angle. Là tu te mets au-dessus de moi. Ouais voilà. Là, Là frérot, il a personne qui passe. Ils arrivent, ils arrivent. Saxy, ils essaient tous de me branler. Non, il y en a un qui a réussi. Mais attends, mais vous, faites les kills. Je m'occupe du drapeau avec euh, le couteau et tout. Je vais me régaler. Couteau bouclier gros. Mais comme ça on est sûr de gagner. Et en plus vous prenez, vous prenez des kills, c'est trop bien. Vas-y mon va de ma dernière les gars. Non. Ouais je suis mort. Non. Je crois que je chopé un truc. Alors que je sors pas de chez moi depuis.. T'as ah chopé ouais quoi à part, la b à, part, à part la bêtise, qu'est-ce que t'as attrapé, Saxi Non, la bêtise, il l'a pas attrapé, il est avec. Oh... Ah, pardon, mais non, mais faut... Bon. Eh, il y a un moment donné, il faut arrêter aussi... Oh, your mic, fils de pute de merde Ton micro, putain d'enculé Re... j'ai de petits pâtis à... C'est qui... Pâtis... C'est qui, Pâtis C'est une meuf je suis Ah, mec! Je vais essayer de battre le record de temps sur un drapeau. Putain, je suis là, Mon cerveau est déconnecté. Oh, mais non! Les gars, il y a des euh, mecs en face camion. de moi. Le team? Lundi, c'est le premier lundi. Ah non, non, c'est pas ça. Bon. Bon. La game elle va pas, elle bug. J'ai l'impression qu'il y a un temps de retard. J'ai vachement besoin d'aide, les gars. En vrai, je ouais, m'en prends ouais, vraiment ouais, plein ouais. la. Les mecs, j'arrive je... euh, à rien, ils me, me tuent. Je... Pas. Les, les, les gars, je m'en prends, prends, prends, prends plein la figure. Hein. Ils sont 4 en face de moi. Mais mec, ils sont un joueur, c'est pas possible, les gars, Quoi je me fais pluser dans tous les sens. Je déteste jouer contre que des joueurs clavis sous. Veux... Hors oh, de ça. c'est faux! Jouer... Non, mais vraiment, un autre jeu, je préfère jouer contre les lobbies, le lobby full manette. Ben, bon. Mais att attends, mais là t'es sur PS5, t'es pas sur WPC. Ouais, ouais. ouais c'est de la petite, euh, la petite salope en face. Non, mais c'est pas de la petite salope, c'est de l'octo-chienne. <rire> c'est pas mal. <rire> Octo-chienne. J'ai dégagé la zone au couteau, gros. Mais là, il joue bouger, je t'ai garanti que c'est pas pour reprendre l'objectif. Hein. Oui, ah ouais il va, le, il va faire le glitch hein. tu sens bien euh... Il se passe quoi ah. Ils essaient de nous bloquer leur rota. Je, je passe avec le boubou, j'avance, je mets les flashs. Oh non mais non non Yaya yeah, yeah. oh <rire> Vas-y quitte la T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète, on, on va la gagner frérot. Moi je suis sûr, ils me donnent mal au crâne avec leur truc hein. Ça me donne mal au crâne dans Les dans gars les... on fait on fait équipe. Moi je m'en fous de faire des kills. Je mets la flash, je mets je, la flash. Je, je sais même pas où survivre là. Mais venez derrière moi au boubou si vous voulez Moi je bouge Hop hein. je suis là Ah j'étais sur le côté moi. Mais non mais rien, je me suis fait bait encore. Me oh le monde en attends, T'as vu tout ce qu'il y avait Saxi j'avance Je mets une flash à droite, une flash à gauche ces le... Ça me fait péter les plombs les gars de tous les ouais, leurs qu'il y a. Merde, faut partir! Casse-toi! Ah putain, il te m'a. Ah, il à vomir, à vomir. J'étais déjà passé, j'ai pris la D5. Ah, là, là. Je suis derrière toi, tonton. Celui que je passe premier, je suis juste derrière. Ça ah, fait mal au crâne, euh, ces partout. Ouais. J'ai vraiment physiquement mal au crâne. Vraiment. Ça, c'est horrible en vrai. Ouais. Non, non, mais je, je doute d'avoir mal au crâne pour ça en vrai. Euh... Non, mais en vrai, les, les leurs, il y en a partout, c'est. C'est horrible, horrible. Euh. Ils, ils prennent le point. Genre, ils sont ils sont bons, les gars, pour les prises de points. Je hein. vas-y. Ah, bah, si tu la quitte pas, je la quitte moi, mais. Non, mais on va y arriver, on va y arriver. Mais on est en train de gagner, Sky. Attends, relance une, quoi. Oui, on va relancer une, promis. Ah, oh non, non, mais mec, je suis il m'a le train. Ah, non, non, je suis en train de me battre sur ce point stratégique. Et par contre, les gars, ils capturent à chaque fois avant nous ces fils de pute. Ah, parce que euh, c'est écrit le point. Mais oui, oui, moi je suis pas très bon là-dessus. C'est bon, les gars, j'ai la position, j'ai la position. Sky, regarde. <rire> eh, sac, sac. Ah, putain, euh, la... la cochonnerie là. Ça arrive, les gars, en face! Y'a le mec avec le shotgun sur WAM Ah, je suis désolé, j'ai quitté, genre. pas elle, elle me sort par les yeux, la game. Ah, t'as vraiment, elle, t as, t as vraiment ouais, rendu ouf. Vraiment, hein. elle me sort par les yeux. On est en train de remonter là avec ça, quand, en termes de points. Hein. Peu importe où je suis, y'a toujours un mec derrière, j'entends les, les trucs dans tous les sens qui. pa pa pa pa. pa, pa, pa. Elle me. Mais me bah, me bah, pa, bah, pa, bah, pa, parce qu'il joue. Euh... Tu vois, et je pense que là, t'aurais été beaucoup plus heureux en match à mort. Hein. Ouais, bah ouais, effectivement. Si bon. C'est vrai que j'ai appris, ma... appris aujourd'hui que le match à mort, euh, bah c'était ça quand hein. même. Tu vois, j'ai eu un priori, euh... mais là les gars ils me rendent me. Rassent, quoi. Je te les blanchis, je te les blanchi. Ah j'avais pas vu. C'est quoi ce truc qui vient de se déclencher à Mayep les... ne y y'a un truc qui a fait bip bip et ça a pété. Tu sais que, que je rejoins le, le, le, par, le paradis du, du petit Jésus, mais euh, trop, trop vite à chaque fois. Oh putain, bah, je leur cours dessus au couteau. Râle à Oh, go, go, go Non, ah, j'ai pas réussi, non, laisse tomber, laisse tomber. Je préfère prendre le point, je préfère prendre le point. Hé bon <rire> <C 'est bon. rire> Oh non Y'a le. Y'a un frère bouclier qui est là Point contesté contester Encore un derrière toi, encore un derrière toi Bon, je vais, je vais vous laisser moi ouais. Bon appétit pour, euh, euh, Sky ouais. très, im très important, profite de ta famille que tu ne vois pas souvent. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Bah, après moi, Madaron, je la revois, elle revient à Noël euh, chez nous. C'est vrai Ouais, ouais, elle passer Noël à la maison donc. Mais, tu, mais pas su le, le, le bonjour et amuse-toi bien. Et on, on, et on fera notre truc, les gars, du, du compteur de points. Ouais, on va, on va essayer de faire un petit barème, un truc, un truc cool, on va, ça va être sympa, genre faire un petit comme ça. Mais euh, au pire, je le ferai quand, on sera, quand je serai à la maison, prochaine. On se calme une petite soirée, on se fait un road to clip euh, avec des subs à gagner. Ouais. Un, un, barème, un barème pour les, les, les, les subs et on dit tiens, quel tel truc, tu gagnes 30 subs. Et s'il y en a un voilà. si qui excelle, on est obligé de lui envoyer une photo giga compromettante. Comment ça t'en l'as pas oui. Bah moi je suis désolé je fais tout rien euh, mal tu fais, tu, oui. une exemples là Ok euh, J'ai une photo de toi Arrête Retour à la base Ouais la bise bonne soirée Oui Oui bisous Sky <rire> Oh, J'ai péri dans les flammes de l'enfer frérot. Ça arriverait C'est ça, je suis en train de perdre mon âme gros. Le week-end de toute façon faut pas trop jouer. C'est la réflexion que je me suis Non mais oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Nouveau point, nouveau point. Mec, prends la hauteur, prends la hauteur et capture. Moi, je me fous dans l'angle. Là, tu te mets au-dessus de moi. Ouais, voilà. Là, là frérot, il y a personne qui passe. Ils arrivent, ils arrivent. Saxy, ils essaient tous de me branler. il y en a un qui a réussi. J'ai pas envie de perdre, frérot. contre si on perd, frère. Alors que il a déco et tout pour ça, je vais devenir fou. Oh là là, moi je peux pas rentrer sur le point. j'ai fait beaucoup de capture de points. Hein. Mec, non mais tu sais qu'il y, y en a, il voit, il recule, il s'échappe. Hein. Pires... Je suis là, je suis là mon frère Hein Non, non, il est parti Attends, il reste combien de temps ici 6 secondes On reste là, on reste là, on reste là On est des fruits, on n'est pas à des pots. Nous, tous ce qu'on aime, c'est masturber des go. Quoi Non Mais ma, ma chanson... Euh... Oui non, oui, non. Ah! Faut qu'on prenne le point. T'inquiète, bon, il, il y en a un derrière, j'ai buté. Il y a un devant moi, j'ai besoin de toi. Je lui ai renvoyé sa propre grenade. Je pars sur une, sur une technique de masturbation à deux mains, gros. Il y a des grenades dans tous les sens. En face de moi, en face de moi, ils sont. Il y en a deux sur moi. Oh, y'a Skyros qui arrête. Il est gentil. C'est le dernier point, c'est le dernier point. Je suis déjà dessus, je capture. On leur met, on leur met, on gagne. On gagne maintenant et on, et on arrête ça. Ils sont, ils sont déjà là, apparemment. Ok, ma flash l'a tué. en a un qui arrive là, deux. Ils ont des grenades en mer, j'ai l'impression. Aïe! Aïe! Aïe! Ça tire à travers le camion, ils ont trouvé, des, ils ont trouvé une faille! Gros, c'est, ça existe. On peut les tuer, c'est des joueurs manette. Nice. Allez, allez, mon grand. T'es grand, t'es grand, ça t'es grand. T'approches pas, toi. T'es grand, mon sac, t'es grand. C'est bon, rota de point, rota de point rota par la droite Fais ta technique de la masturbation à trois mains gros Je suis sur le point, je suis sur le point Oh ça passe à travers On est dessus Tiens sac pour toi Pour toi bébé Ils sont où Ils sont où ah ah ah On a gagné Let's go! Gros, on a gagné! Je suis à tu t'es un dieu! Ouais, je me suis fait! T'es un dieu, frérot! une heure, t'es plus Gros, je suis premier! Regarde 4 minutes sur le point, gros! 4 minutes, gros! Oh, ouais, non, mais non, mais mec! <rire>